Bonjour à tous, donc c'est Thibault et Anthony. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle séance euh, aux côtés d'Été Indiens pour euh, la prise en charge des seniors. Une petite séance sur la mobilité articulaire en incluant un petit peu de renforcement musculaire. On va essayer d'avoir un, un autre raisonnement par rapport à la semaine dernière, un autre euh, mode d'effectuer de, la séance. On vous expliquera ça euh, au mieux euh, durant cette séance. Alors Avant de commencer la séance, on va vous rappeler les gestes barrières. Donc surtout, euh, se moucher dans un mouchoir à usage unique. Bien se laver les mains surtout, tousser ou éternuer dans son coude, respecter les distances de sécurité d'un mètre entre chaque personne et puis éviter vraiment de sortir le moins souvent possible. Donc pour aujourd'hui, on va essayer de changer un petit peu de matériel. La semaine dernière, c'était plus papier toilette. Cette semaine, on va essayer de prendre simplement soit des bouteilles d'eau, soit des boîtes de conserve. On ne fait pas de pub, on va, on va rapidement et on va s'installer derrière avec le matériel. Et Anthony aura besoin d'un balai et d'une chaise. Alors une chaise avec ou sans accoudoir, peu importe, l'idéal c'est avec et surtout un dossier un grand dossier pour pouvoir s'appuyer dessus. On fera une petite variante aussi avec un tabouret pour ceux qui n'auraient pas de chaise ou qui auraient simplement un tabouret à disposition. Donc on fera une petite variante avec le tabouret également. Pour commencer, on va commencer avec l'échauffement. Donc là on va commencer tout doucement avec la nuque, comme la semaine dernière un petit peu. Toujours l'articulaire, on va venir faire des petites rotations. On imagine que son nez c'est un crayon, on essaye de, de dessiner le plus grand cercle possible. Alors on respire bien, on vous répétera toujours comme la semaine dernière, de respirer correctement en fonction des mouvements qu'on propose. Ici la respiration elle est toujours la même, on enchaîne avec les petites rotations dans un sens dans l'autre, tranquillement. Voilà, très bien, c'est pas mal. On va enchaîner avec les épaules. Donc, pour les épaules, on va vous demander de venir mettre les mains sur les épaules et de venir faire des petits cercles avec les coudes. Et ces cercles-là, on va progressivement les augmenter, les rendre plus grands. L'idée sur cet exercice, c'est d'aller chercher loin devant avec les coudes et loin derrière pour que ça chauffe dans le haut du dos et les verrouiller tranquillement les épaules, et on va sortir au niveau des omoplates, ça commence à travailler. En Faites-le bien dans les deux sens, hein. en avant, en arrière, allez on fait le plus grand mouvement possible. Ceux pour qui ça va, on peut essayer d'accélérer un petit peu, on respire calmement. On va venir tendre les bras un petit peu sur les côtés, puis là, dans le même esprit, on va faire des grands cercles avec les mains. Mon petit boss met de profil pour que vous voyez bien un petit peu ce que ça rend. Donc fait des grands cercles pour bien chauffer les épaules. Et progressivement je vais accélérer le mouvement. Et puis je vais venir faire des tout petits cercles, très rapides, tout petit tout petit. On maintient bien les bras tendus, attention, je garde les bras tendus, je souffle bien. Allez, petit, Allez, on maintient. Allez, encore plus vite. Allez, 10, 9, 8, 7. Six, allez courage, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche, normalement ça doit déjà bien bien bien chauffer un petit peu, ça chauffe, ça chauffe, relâchez tranquillement les bras, ça va très vite récupérer, mais le fait que ça chauffe n'ayez pas peur, c'est uniquement musculaire, c'est vos muscles qui travaillent, c'est pas des douleurs euh, disons anormales, exactement, on va enchaîner un petit peu euh, avec le dos, donc avec le dos on va venir, écartez les pieds, largeur des épaules, voire un petit peu plus et puis ce qu'on va vous demander de faire c'est qu'avec avec votre main gauche par exemple vous allez venir toucher au moins le genou droit, voire un petit peu plus bas si vous pouvez toucher la cheville, on, on va toucher la cheville pour faire ça on garde bien sûr les jambes bien tendues et là je vais faire la même chose de l'autre côté donc toujours la main et le pied opposés hein. on essaye de bien souffler sur la descente et d'inspirer en remontant on bloque au-dessus au et on part de l'autre côté. Donc, comme a dit Anthony, chacun en fonction de ses niveaux de souplesse. Vous verrez qu'Anthony est plus souple que moi. Il peut aller toucher son pied. Moi, je m'arrête à la cheville. S'il y en a des moins souples que moi, vous remontez au tibia. Et si on est encore un petit peu moins souple, on peut aller uniquement toucher le genou. Chacun en fonction de ses capacités. Allez, encore 4 ou 5. 1. Chacun à votre rythme. Hein. 2. Tout bien. 4. Et c'est oh, Ok, c'est pas mal. On relâche tranquillement les jambes. Comme la semaine dernière, vous marchez tranquillement sur place pour euh, relâcher un petit peu les tensions qu'on bien effectuer au niveau musculaire. Et on enchaîne sur l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, on reprend la même posture les pieds, largeur des épaules à peu près, légèrement tournés vers l'extérieur. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement glisser les mains d'un côté et de l'autre. Mon bassin ne bouge pas. Normalement, je ne dois pas me pencher vers l'avant. Tu va se mettre de profil pour Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, il ne se penche pas du tout en avant. On vient simplement glisser le long des jambes. Il y a un petit mouvement de bassin qui, qui peut accompagner. On essaye de garder la tête dans l'alignement de la colonne. Et on ne cherche pas à aller trop bas. Au niveau du genou, c'est suffisant. Et on garde bien les deux jambes tendues. On souffle sur le côté, en inspirant en remontant. Allez, encore une petite dizaine. Allez, courage. Deux, un, et on relâche. On va pour l'instant jusqu'à présent. Normalement, on est OK. On termine gentiment l'échauffement. On va garder les pieds écartés de la même façon et cette fois, alors je prends un peu de recul parce qu'on va, on va élever les bras, on va prendre les deux mains, les doigts, les mains dans les mains et on va tac, monter pour se grandir au maximum, on regarde vers le haut, comme ça on termine un petit peu sur la nuque et on redescend en soufflant, en gardant les genoux tendus, en allant vers le bas le plus bas possible. Et une fois qu'on est à son maximum, surtout on ne plie pas les genoux, on respire tranquillement. On va sentir l'étirement dans le bas du dos ou dans l'arrière des cuisses. On remonte tout doucement vertèbre par vertèbre en terminant par la nuque. Et on remonte les bras bien haut une deuxième fois, on va faire ça trois, quatre fois. Allez, on pendille au maximum, on va regarder en haut. On inspire et on souffle longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps jusqu'à être en bas. Et une fois en bas, on maintient en respirant calmement. Allez, on remonte une deuxième fois. Vertèbre par vertèbre, redressez-vous tranquillement. On finit par la tête en haut. Allez, grande inspiration et longue. On bloque la respiration et on souffle sur la redescente. Sans plier les genoux toujours. Ça va tirer soit dans le bas du dos, soit dans l'arrière des cuisses. Tout dépend de la de votre souplesse et de, de votre forme respective et on remonte tout doucement en position de départ en fait, par la tête et on relâche on va continuer un petit peu avec les mollets allez on va au donc là pour l'échauffement hein, je mets un petit peu de profil pour faire voir hein, les pieds à largeur de l'épaule toujours et puis là tout simplement on va venir monter et descendre voilà, Alors On ne se pas tomber hein, pour éviter de, de faire remonter la vibration dans la colonne. Alors on monte vraiment le haut. Toujours le qui craque. Pas Ça plus jeune que la semaine qu dernière. dernière. Donc, tout doucement, ceux qui sont les plus à l'aise, on peut essayer de monter un petit peu le rythme et on repose quasiment plus les talons. On essaye de garder l'équilibre, on fixe un point devant, on respire, on souffle en montant, on inspire en descendant. Et on monte bien le plus haut possible. Allez, encore un petit peu. Ceux qui veulent complexifier un petit peu la chose, on va venir, tech, resserrer les pieds, soit complètement, soit un petit peu, comme vous le sentez. Pour ceux qui ont un bon équilibre, on a les deux pieds quasi collés. Allez, on continue, là ça chauffe dans les mollets. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. On relâche. Marchez gentiment sur place comme on fait habituellement et on va enchaîner ensuite on va vous expliquer la façon dont on va effectuer les exercices aujourd'hui donc là c'est tout bon pour l'échauffement vous pouvez préparer si ce n'est pas encore fait les petites boîtes de conserve, votre petit matériel, la chaise, et on aura besoin, il y aura une variante au sol encore une fois on sait qu'il y en a qui ont des tapis donc je vous montrerai un des exercices que va vous proposer Anthony, une variante au sol et on aura juste besoin d'un mur à proximité pour faire un exercice on vous montrera il faudra s'appuyer dessus avec les mains si vous avez un meuble qui est relativement haut à peu près hauteur de votre de votre poitrine ou de votre allée jusqu'au nombril pas plus vous pourrez vous en servir aussi on vous montrera comment effectuer donc on va commencer l'exercice donc là l'idée c'est de faire 5 ou 6 exercices différents tous les faire une fois et après on les répète encore deux fois, donc en tout on fait trois tours complets de chaque exercice. On ne les fait pas à la suite, bien sûr on les fait individuellement à chaque fois. On fait six exercices, une pause, on refait les six exercices, une pause et on refait une troisième fois les six exercices. Ça s'appelle un petit circuit training Voilà. en sollicitant différents groupes musculaires et on commence avec le premier exercice. Alors premier exercice, on va revenir sur les mollets par lesquels on a terminé. Je vais vous demander de vous tenir à la chaise, au dossier de la chaise comme ceci. L'idée, c'est de se mettre sur un seul pied, de venir monter le plus haut possible avec un seul pied. Vous voyez, là, je monte sur mon mollet, je n'ai qu'un seul pied en appui. Je reste bien droit et l'idée, c'est qu'on en fasse 15 comme ça. Et pour nous, ceux qui ont un meilleur équilibre, on essaye de lever une jambe, pas d'appui au niveau des mains, on peut s'équilibrer si vous voulez au niveau des bras. Et on fait l'exercice sur une jambe, on monte on redescend. C'est beaucoup... Enfin, c'est plus difficile au niveau de l'équilibre. Donc, il faut déjà bien maîtriser. N'hésitez pas, même si vous voulez juste mettre un doigt sur un mur ou un meuble, c'est entièrement possible. Et on essaye de garder l'équilibre du mieux possible. Donc, vous avez déjà commencé Tant pis, on commence seulement à compter. <rire> Allez, 1, 2, on en fait 15. 3, 4, ça va bien chauffer normalement. 5, on va au moins jusqu'à 10. 6, 7. Pour ceux qui peuvent, on va jusqu'à 15. 9. 10, 11. Les bras dans le dos si vous êtes très très oui. à l'aise au niveau de l'équilibre. 13, 14 et 15. Et on relâche. Pareil, petit pétillement parce que normalement ça doit déjà bien bien bien chauffer. Là on, on sent bien dans le mollet normalement. Hein. Oui, ouais, exactement. Et on enchaîne aussitôt avec l'autre pied. Je témoigne. Allez, on y va, c'est parti. Alors on se concentre. 1. Hein. 2, Essayez de fixer un point devant pour 3, ceux qui ont un peu plus de mal au niveau d'équilibre. Ça aide à, 5, à maintenir. 6, 7, 8, 9, 10. On peut s'arrêter là pour ceux qui veulent. 11, 12, 13. Allez, on souffle bien longtemps. 14. Et on relâche. Soufflez bien. Pareil, piétinement, on marche un petit peu sur place. Ça, c'était pour le premier exercice qui sollicitait, vous l'aurez compris, les mollets. Et on va enchaîner sur le second. On essaye de varier les groupes musculaires, c'est-à-dire que là, on vient de faire les mollets. On ne va pas réenchaîner directement sur un exercice qui sollicite les mollets, sinon c'est un coup à tout pas venir. Tout à ouais c'est clair. Une demi milliards, ça va du Alors ensuite, pour le deuxième exercice, quand vous demandez toujours, on se tient comme ceci à la chaise. Et là, on va venir se mettre sur un pied, on écarte le pied sur le côté, puis on vient monter le genou de droit à 90 degrés. On écarte sur le côté, on monte le genou à de 90 degrés. Même chose, si l'équilibre est bon, on essaye de réaliser sans appui pour wow. solliciter davantage l'équilibre sur la jambe d'appui et une bonne mobilisation sur la jambe qui est en mouvement. Allez, je commence à compter. 1, 2, on en fait 10. 3. Donc on compte 1 à chaque fois qu'on écarte 3, la jambe sur le côté. 5, 6, 7, 8, 9. On ne plie pas le genou en allant sur le côté. Et 10. Et on relâche gentiment. On 9, se 9, met 9. en place pour enchaîner sur la deuxième jambe. Troisième deux ah, jambe. Maintenant ça se laisse aussi la jambe vers haut. Allez, on y va, c'est pareil. Allez, deux. On essaye de garder bien la pointe du pied 3. vers l'avant. Pour bien contracter au niveau du fessier. 5. Et on plie pas le genou. 6. Sept. Allez, le dos bien droit, le bassin bien fixe en montant le genou et, et en allant sur le côté. Moi, pas Deuxième exercice de réalisation. Ça va Vous suivez encore Bon. S'il y en a qui se sentent un peu plus à l'aise que, que, que nous, que ça, vous pouvez enchaîner plus vite. Vous ne vous basez pas sur les répétitions qu'on compte. Vous vous basez sur le fait qu'on qu dise stop à la fin des 10. Si vous en êtes à 20, tant mieux pour vous. Et au moins, on, ça adapte à votre, à votre niveau et puis dans l'autre sens, pareil, si 10 Exactement. ça fait un petit peu beaucoup, vous en faites 7 ou 8, c'est pas c'est pas un problème. Alors, je m'assure parce que non, je suis pas un peu fatigué, on va faire l'exercice un petit peu aussi là. Avec les, les abdominaux. Ouais, ça traîne un petit peu vos jambes et vos abdos. Comme ceci. Donc si vous n'avez pas de va bon, un tabouret euh, fera l'affaire, ce sera un petit peu plus difficile pour vous, désolé. Donc là l'idée c'est vraiment de se mettre au bord, attention hein. Pas tomber non plus. La seule règle c'est que, comme vous le voyez, il faut bien qu'il y ait au moins 90 degrés au niveau des, des genoux pour, euh, pour pas que l'exercice soit trop difficile et que ça reste euh, réalisable parce qu'on va faire un petit peu de pédalage. Voilà. Donc là, l'idée pour ceux qui sont sur la chaise, c'est venir prendre appui soit sur les accoudoirs, soit sur l'assise de la chaise et venir incliner le bus légèrement en arrière. Et là, on va simplement faire du pédalage comme ça. Essayez de tendre au maximum les jambes. Et on regarde devant soi, on se concentre bien. Donc ça, c'est la variante la plus difficile. Et pour nous, pour que ça soit un petit peu plus facile, on garde le dos le plus droit possible. On vient monter le genou et on déroule comme si on, ben bon, si on pédalait. Exactement la même chose, mais avec une seule jambe. On commence tous avec la jambe droite, donc on tend bien vers l'avant. On ramène, en longeant le sol, le dos le plus droit possible. Et on souffle en allant vers l'avant et là, on inspire. On souffle en allant vers l'avant et on inspire en allant vers vous. Allez soufflez. Donc ceux qui font la variante d'Anthony c'est un petit peu plus dur, ça sollicite, ça sollicite davantage. Nous on sent au niveau de, du haut de la cuisse là que ça commence à chauffer également. Donc ouvrez la bouche, respirez bien, prenez de l'air. Allez trois encore, deux, un et on relâche, on repose. Ceux qui, ceux qui font l'exercice d'Anthony, ça peut être un petit peu long. Coupez au milieu, moi je vais compter jusqu'à 15 au niveau de ma jambe gauche cette fois. Donc coupez quand on en est à 6 ou 7, vous reprenez à 8 ou 9. Ça permet de faire une petite pause tout en faisant la variante un petit peu plus difficile. Pour ceux qui sont comme moi, on commence avec la deuxième jambe. Et Anthony, vous allez deux dos pour continuer allez, sur les on deux. La même chose. Allez, on y va. Allez, dos droit. Allez, on respire tout par la bouche. On tend bien le genou vers l'avant. On longe le sol en ramenant. Allez, 4, 5, 6, C'est Vous avez la vitesse que 7, vous voulez. Moi, je vais assez vite, mais 8, vous pouvez prendre vraiment la vitesse que vous voulez. ou aller un petit peu plus vite. À vous de voir. Allez, 12, 13, le dernier, 14 et 15. On relâche. Ça va on laisse les jambes tranquilles, on y revient juste après, et on passe au debout. bras debout, on repasse au bras. Donc pour cette variante-là, moi je vais vous montrer un exercice au sol, c'est là où il faut vous munir de vos petites euh, Petites boîtes de cancer. Votre petit cassoulé. Petit cassoulet, sans faire de, de pub toujours. <rire> et on va les poser, on va les coucher au sol, à l'horizontale. Donc, moi je reviens là contre le mur. L'idée c'est de placer ses mains un petit peu euh, largeur des épaules, hein, toujours. À hauteur de la poitrine. Alors, pas plus haut parce que après ça va être difficile. Mais pas plus bas non plus. Vraiment à hauteur de la poitrine. Après, si vous avez un meuble qui est un petit peu plus bas, c'est pas très grave. Il suffira simplement de se reculer. Je vais vous donner une petite astuce pour, pour euh, gérer l'intensité de, de l'exercice. Là, l'idée c'est de coller son pied contre le mur de mettre l'autre derrière. Et on va faire trois pas comme ceci. Et on va coller le pied après. donc Et trois pas, je vois qu'on ne voyait pas avec le canapé parce qu'on est là sur le canapé, c'est pour ça qu'on le laisse volontairement. Là il est parti, la pointe du pied contre le mur, en reculant un pied, puis voilà. deux. Et là on est à la bonne distance. Et là vous pouvez coller vos mains sur le mur, toujours à largeur des épaules, voire un petit peu plus large. Et puis on va simplement descendre tout doucement jusqu'à temps que le coude arrive à 90 degrés. Angle droit, d'accord Et on revient, pousser. Donc on inspire, descend droit. Et on pousse. En soufflant montant. Et pour nous, vous allez vous mettre dans la même position que moi, genoux plié, les pieds à plat au sol. Les boîtes de conserve juste derrière vos fesses. Et on va tac, simplement pousser très fort sur les bras. Et revenir, poser les fesses pour relâcher. Allez, on souffle en soufflant, montant. Et on inspire sur la descente. Donc l'idée c'est pareil, au moins 10, si on peut aller jusqu'à 15, on va aller jusqu'à 15. Allez, courage Allez, 1, 2, 3, 4, 5, on souffle bien sur la montée pour tout le monde, 6, 7, 8, 9, Allez, pour les plus courageux, on pousse à 15, 11, 12, 13, 14, et 15, on relâche. Là, celui-ci, vous pouvez le faire avec des alters, hein. j'ai pas précisé, mais vous pouvez très bien mettre les mains sur les alters, ou avec boîte de conserve, ou quelque chose de rigide qui fait euh, entre 5 et 10 cm de haut, pas plus. Et là, on a fait le premier tour. Et maintenant, on va enchaîner un peu plus rapidement ces six exercices-là pour solliciter en plus un petit peu le, le cardio et puis faire monter un petit peu le souffle. On rappelle qu'à chaque fois, basez-vous vraiment sur votre condition, vos capacités à vous. Si vous vous sentez beaucoup trop essoufflé pendant la réalisation d'un exercice, nous, on ne vous voit pas derrière l'écran. Donc, stoppez de vous-même, récupérez et puis vous repartez, euh, vous repartez après. On va faire travailler un petit peu votre mémoire. C'était quoi le premier exercice Tu tu te rappelles non. non. Non, plus. Dommage, non, non, on va quand même le faire. Vous vous rappelez, on était avec la chaise. C'était le mollet. On se Donc, met... sur une jambe. Voilà, toujours sur une jambe. Je prends encore le poste facile, vous avez vu. <rire> et puis là, on va venir monter sur la pointe du pied et redescendre. Toujours 10 au moins. On monte jusqu'à 15 si on peut. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 Allez soufflez 1 11, 11, 12, 11 12, 12, 12 13 14 15 15, 15 oh, Pardon, <rire> j'ai y a <rire> Moi j'en ai pas fait 15, 15 plus 15 On relâche et on change très vite de long, On enchaîne sur la deuxième Allez, Allez on, y va. on souffle en montant 2 Pour ceux qui sont sur une jambe comme moi sans équilibre au niveau des mains, on peut essayer comme tout à l'heure les mains dans le dos. Un petit peu plus difficile. 9, et on souffle en 6, montant pour tout le monde. 11. 12. 13. 14. Et on voilà, relâche. 15. Et on se met tout de suite dans la position de l'exercice suivant. On enchaîne un petit peu plus vite que tout à l'heure. Je me mets de face Anthony de profil pour que vous voyez bien. Toujours Anthony, l'appui des mains, pas pour moi. Et on y va. 1, 2, donc la pointe du pied toujours bien vers l'avant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On plie pas le genou en allant sur le côté. 11, 12, on garde le bassin bien fixe, 13, on va à 15 pour ceux qui peuvent, 14, et 15. On relâche, on souffle un petit coup, et on enchaîne dans l'autre jambe. Pardon. Donc le pied bien ancré dans le sol, la jambe d'appui, genou bien tendu, et allez. Allez, 1, 2, 6, 7, donc ça c'est notre rythme, 8, 9, vous adaptez si c'est un petit peu trop rapide, 11, 12, 13, 14, et 15, on relâche. Soufflez, soufflez. Hein. On récupère et si vous vous souvenez bien, le prochain exercice… C'est repos. Non c'est un petit coup de retour Donc le dos bien droit pour tout le monde Sur le bord de la chaise Ceux pour qui c'était vraiment très difficile Faites-le au fond de la chaise comme vous montre Anthony Le dos est bien droit, c'est un petit peu moins dur On adapte à chacun On est parti Allez, on y va Allez, la jambe droite pour nous 2 3 4 on souffle en arrière vers l'avant. 5, 6, 7, 8. Donc ouvrez grand la bouche, respirez par la bouche, prenez beaucoup d'air. 10, 11, 12, 13. On essaye de jamais reposer le pied. 14 et 15, on relâche. 10, 15 secondes de pause pour récupérer gentiment. N'hésitez pas à ouvrir les fenêtres, ça commence à bien chauffer, il fait beau en plus. Et on enchaîne avec la deuxième jambe pour nous et la deuxième série pour vous. Allez, donc Alors on y va. Et on est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, on 8, allez, allez. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Allez, lâchez tout ça et on enchaîne avec l'exercice suivant. Donc On passe aux bras. On laisse les jambes tranquilles. Pour ceux qui peuvent s'asseoir et se mettre au sol, on se met au sol. Si vous préférez la variante d'Anthony avec les pompes, on va pomper sur le mur. Alors je vais vous faire voir la variante avec le canapé pour ceux qui trouvaient que c'était un petit peu trop facile sur le mur. Je vais, je vais décaler la caméra. Vous voyez là je suis vraiment beaucoup plus bas, ça se rapproche vraiment des pompes traditionnelles. Si tu veux on garde bien l'alignement épaule, bassin, genoux, cheville. Je vais venir tout simplement descendre ici et remonter. Pareil, on en fait 10 ou 15, selon comment on le sent. Vraiment, si c'était déjà assez dur sur le mur, vous continuez sur le mur. Sinon, euh, sinon si vous, vous estimez que c'était trop facile, voilà, vous passez sur le canapé. Et on va enchaîner avec cet exercice. Allez, on est parti. 1, 2, et on souffle tous en montant. 3, 4, 5. Là, si on en a encore un petit peu, on continue. 12, 13, 14 et 15, on relâche. Allez, faites attention pour le vent, le dos bien droit. Et on enchaîne avec le premier exercice par lequel on avait commencé. Et c'était. J'ai pas entendu. <rire> non. non. Ah, je sais plus, donc je ne peux pas t'aider. T'as le Allez, sur une jambe pour nous. Sur les, les appuis des mains pour Anthony sur la chaise ou un petit meuble. Et on est parti, c'est le troisième et dernier tour. 1, 2, 3. On va essayer d'accélérer encore un petit peu la cadence par rapport à tout à l'heure. Six, sept, huit, neuf. Allez, 1, 2, 3, main dans le dos, 4 pour ceux qui arrivent, 5 pour les autres, on garde les mains sur le côté, voire un appui comme Anthony sur une chaise ou un meuble. 8, 9 et ça devient un petit peu plus dur, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, on relâche. Qu'est-ce okay. que je fais là alors là, On monte le genou et on écarte. Allez, on monte le genou et on écarte. On écarte, on écarte. Allez, on y va. Allez. Et on écarte. 1, 2, 3. Allez, le dos bien droit, on regarde loin devant. Ça y est un petit peu plus vite. 5, 6, 7. Allez, soufflez. Vite. Essayez d'inspirer en 1, montant 1, le genou et de souffler en écartant. 12, 13, 12, 12. Pas trop quand même, je suis 13, <rire> 14, et 15, on voilà, C'est pas mal, hein. allez. On enchaîne avec l'autre jambe. Soufflez bien. Ceux qui ont besoin un peu plus de repos, prenez un petit peu plus. Vous nous prendrez en cours de route. Pour les autres, on se met en place. Le pied bien ancré dans le sol. Et on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mains dans le dos, 8, pour ceux qui essayent comme moi debout, un enfin debout sur une jambe sans appui, 11, 12, 13, 14, et 15, on relâche. Allez, on respire gentiment. Et on va reprendre nos chaises ou tabourets. Je vais me mettre de face cette fois. On prendre un petit peu le dos bien droit. Allez, et on est parti. C'est le dernier sur celui-ci. 1, 2, 3, 4. 5, ceux qui font comme Anthony, si vous voulez prendre une pause Maintenant vous pouvez poser un petit peu Et on repart maintenant 8 9 10 11 12, non, si vous avez besoin de poser jusqu'à la fin Faites la pause jusqu'au bout 14 Et 15, on relâche On se relâche gentiment On reprend le souffle et on est parti pour la deuxième jambe. Allez. 1, 2, 3. Le dos bien droit, surtout si ça devient difficile au niveau de la posture. Mettez-vous tout au fond de la chaise. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, courage Allez, allez, allez, allez, allez. Ouais. On sent que c'est la troisième série, là, quand même. On reprend gentiment le souffle en se déplaçant vers l'exercice qui sollicite les bras. Soit au sol pour ceux qui font comme moi, soit au mur pour ceux qui ont choisi les pompes nantonées. Allez, Alors, on y va. 1, 2, les fesses claquées fort par terre, on maîtrise la descente, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15, on relâche, et voilà, c'est pas trop mal tout ça, relâchez bien les bras, les jambes, ceux qui étaient au sol comme moi, on fait attention en se redressant, le dos droit, et vous pouvez boire un petit coup. Restez avec nous, on fait juste une petite partie étirement Pour terminer, qu'on n'avait pas fait la dernière fois, ça vous permet de, de voir un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi ça sert. Je vais, je vais les faire tout seul, les étirements, pour qu'on ait un petit peu plus de, de visuel. C'est quelque chose de calme, un petit retour au calme. On vous laisse boire un petit coup. Et je vous attends pour qu'on se mette gentiment en place. Donc on va en faire deux tout simples, euh, l'idée c'est d'étirer ici les mollets qu'on a pas mal travaillé, toute la chaîne postérieure, l'arrière des cuisses, jusqu'au bas du dos. Ceux qui ont mal au dos, n'ayez pas peur, c'est des exercices que tout le monde peut faire, je vous montrerai comment adapter les postures pour ceux qui ont des douleurs lombaires. Et, et puis voilà, on est parti. Donc pour le premier, soit une petite chaise ça fait l'affaire, soit un mur, comme vous le sentez, un meuble, ce que vous voulez, et on va poser les deux mains dessus, une jambe devant fléchit, qui est la jambe gauche pour cette fois. ci on fléchit la jambe et la jambe arrière, si vous regardez bien, on qu'on voit mieux, on va la reculer le plus loin possible. On garde le dos bien droit et là on va enfoncer notre talon arrière dans le sol très fort et vous allez sentir une sensation d'étirement dans le mollet. On tend très fort le genou, on écrase le talon au sol. Et on maintient l'étirement du mollet en respirant tranquillement. Donc l'idée, c'est de maintenir entre 10 et 20 secondes d'étirement. Le muscle, on l'a beaucoup sollicité. Donc là, il se remet gentiment en place. Vous ne faites surtout pas d'un coup, comme on peut voir à la télé ou autre. Vous maintenez simplement l'étirement gentiment. Et on va venir changer de jambe. Et ces étirements-là, vous pouvez les refaire... Si toutefois, euh, dans l'après-midi ou euh, demain, vous avez des courbatures, n'hésitez pas à refaire cet étirement-là. Vous forcez bien le genou arrière, tendu, tendu, tendu, le talon au sol et on sent l'étirement dans le mollet. Et on respire calmement, ça fait un petit temps de retour au calme. Ça limite un petit peu les courbatures, tout comme le fait de, de bien s'hydrater, de, de, bien, de bien boire de l'eau par tout le reste de la journée. On refait la deuxième jambe, le dos bien droit surtout, ça ne sert à rien de vous plier en quatre, restez le dos bien droit et on sent simplement l'étirement dans le mollet arrière. 10 à 20 secondes et on va faire la deuxième jambe une deuxième fois, donc deux trois fois par jambe, 10 à 20 secondes en respirant calmement, c'est les seules choses à retenir. Pour ceux qui sont un petit peu plus souples, ben on fléchit davantage la jambe de devant. On garde le dos bien droit et on va bien écraser le talon arrière vers le sol. Et on relâche doucement. Donc vraiment le tout, ne faites pas tac, des à comme ça. Ça ne sert absolument à rien. Un muscle, c'est comme, comme un élastique. Hein. Si on tire beaucoup dessus, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, de façon très amplifiée, ça peut éventuellement péter et là, ça fait très mal. Donc le but, c'est bien sûr de, de, ne pas, de ne pas se faire de mal. Sur le deuxième étirement qu'on va vous montrer, on va reculer les pieds. Donc vous les mettez à la largeur de vos épaules et on va les reculer en se mettant loin de la chaise de façon à être comme ceci. Les pieds sous les fesses, les bras tendus en appui sur la chaise. Vous ne cramponnez pas, vous appuyez simplement dessus. Et là, on va se laisser tomber simplement les fesses très loin vers l'arrière. Sans plier les genoux, il faut justement que ça tire derrière les jambes. Là, moi, je sens l'étirement derrière au niveau des genoux et des ischio jambiers derrière les cuisses. Ceux qui sont un petit peu plus raides au niveau du, du bas du dos, qui ont tendance à avoir des douleurs lombaires, vous allez sentir que ça étire aussi toute la, la partie lombaire. Donc là, on relâche correctement, toujours en respirant calmement, tranquillement, profondément. Là, pour retourner à la position initiale, une fois qu'on a fait nos 10 à 20 secondes, on y va tout doucement, le dos droit. Et on va repartir pour une deuxième fois. Donc Tout doucement, on souffle longtemps. Le regard vers le sol, les cuisses bien relâchées, les doigts de pieds bien relâchés, Et là, une fois qu'on sent l'étirement derrière les jambes et dans le bas du dos, on maintient la position. Bien profondément, un petit temps de retour au calme, c'est important après une, une séance comme on vient de le faire et on remonte tout doucement, ceux qui veulent répéter cet étirement, vous êtes libre de le faire autant de fois que vous le voulez, c'est des exercices dont vous pouvez abuser, au contraire ça relâche, ça étire, donc il n'y a rien de, de dangereux voilà, écoutez pour cette petite séance qui ne nécessite qu'une chaise et euh, des boîtes de conserve ou des haltères sur quoi s'appuyer, un mur pour les pompes éventuellement. Voilà, vous avez quoi faire, vous pouvez réaliser cette séance euh, quand vous le voulez, elle est en ligne sur le site de notre partenaire Été Indien. Et on se retrouve la semaine prochaine dans le cadre de notre partenariat pour une euh, troisième vidéo euh, dont le thème vous sera annoncé dans la semaine. Voilà, on espère que ça vous a plu et à bientôt